Eddy, explique-leur! Si Bruce c'est d'abord mon impresario, et également, il assure tous mes arrières depuis quelques années, que ce soit à la guitare, à la basse à l'ampli, c'est un fracasseur, c'est impossible d'avoir un souci avec ce gars-là. Bah, euh, déjà moi, je l'appelle pas Eddie Purple, mais je l'appelle le Doc, parce que le Doc, tu lui donnes n'importe quel instrument dans les mains, il t'en fait quelque chose. Euh, ouais, pour moi, c'est un musicien euh, funk sur tout ça. Et je crois que le binôme marche plutôt pas mal, quoi. on s'éclate bien. Euh... C'est un peu de la folie, quand même. Hein. Parce qu'on sort quand même d'une époque où il n'y avait plus trop de concerts. Et là, il y a un truc un peu comme les hippies dans les 70s où c'est le début à nouveau de quelque chose. Donc on vit pleinement le truc, les gens sont comme des oufs, c'est trop, trop bien. Ouais, puis on redécouvre. C'est vrai que le Covid nous a fait arrêter pendant pratiquement deux ans. Ben, on revient comme des enfants quoi. Euh, on vous ouvre le bac à sable, vous avez les pelles, les sauts à euh, jouer quoi, faites des châteaux. Et... J'ai rencontré Aurel grâce au batteur, Manu, qui avait eu une audition pour Aurel-san, simplement. Euh, à ce moment-là, il cherchait un musicien qui faisait de la guitare et du clavier. Et donc direct, Manu il dit « Ah bah j'ai dit Purple euh, », moi j'étais sur Roxmo, il m'a dit « Est-ce que ça te dit qu'on se fasse l'audition ?» On s'est fait l'audition et… Euh, Banzai et dans ce on rien à foutre, Sur cet album, j'ai travaillé aussi avec eux en studio, sur des morceaux comme « bébé bois où j'ai pu mettre de la rythmique un peu funky, des choses comme ça, des lignes de basse par-ci par-là. Et pour le développement en live, c'est une habitude qu'on a pris sur les dix dernières années à travailler ensemble. Oui, il me laisse quand même une place de, de création pour le live, où on est tous d'accord dans le sens de fonctionnement, mais on, on adapte quand même pour que ça booste à fond en live, quoi. On emmène tout un peu plus loin. Si on prend l'exemple des claviers que je vous ai dit, la tournée précédente, il n'avait pas ses modèles de clavier. Là dans l'album il y a des nouveaux sons qui sont arrivés, donc il avait des idées, des choix. Et après, ensemble, on en discute euh, de savoir quest ce qui pourrait être cool, pratique aussi pour le live. Ça, ne faut pas oublier qu'il euh, faut quand même avoir des choses qui euh, supportent le live. De là, c'est vraiment, on travaille ensemble, euh, ils veulent ça. Qu'est-ce que j'ai à proposer pour qu'ils puissent bébé obtenir bois. ça dans les deux sens, hein Ouais, c'est dans les Réellement. deux sens, ouais. Quand je peux avoir un bout d'idée, je dis « Ah, ça serait mortel, un truc où on peut faire d'abord ça, puis switcher là-dessus. » Et euh, Thibaut il me dit « Ouais, bah si, on, si tu veux faire ça, il faut qu'on se mette ça, je pense, et tout. Et, » ah, Et on construit petit à petit notre schéma, que ce soit guitaristique ou autre, en, en termes de production de son, et surtout comment le réaliser. C'est là que que mon collègue est imbattable. Quoi. À la base, c'est quand même Eddie qui a les idées, parce que c'est lui le musicien, c'est lui qui doit avoir une sonorité, parce qu'il a quand même sa patte en sonorité. Et puis après, à moi d'exécuter pour que ce qu'il demande, ça soit réalisable. Et après, bah voilà, comme avec Music Man, on va le dire tout de suite, c'était pas du tout à la base ça, une des marques avec lesquelles il jouait. Et de fil en aiguille, on a trouvé des modèles. J'ai proposé, il a écouté, ouais, on a discuté. J'ai essayé et, et validé. Euh et au final, validé parce que ça correspondait exactement à ce qu'il attendait. Dans le doute, je rappelle mon prénom. Eddie Purple, nom de naissance quand même. <rire> je suis d'origine d'Amérique du Sud, pour ça qu'on dit pas Donc ça, c'est l'authentique euh, Purple de chez Music Man qui est magnifique, avec une grosse électronique active hyper réactive. Donc, on tourne un peu le bouton, le brillant des doigts peut disparaître en un instant. Il y a là, fantastique. C'est propre, ça ne buzz pas, c'est puissant, c'est dynamique et il n'y a pas à jouer fort pour avoir une sensation de compression. Donc, euh, le manche est hyper confortable. Ils ont fait un vernis mat, ce qui est une très bonne idée parce qu'on est sur scène, on a souvent tendance à avoir chaud. Et les, euh, tous les vernis lustrés ont tendance à accrocher, alors que le mat, pas du tout. Et sans parler même, euh, juste le réglage est fantastique. Euh, vous remercierez le lui parce que c'est une belle réussite et, euh, et surtout bah, et sur scène qui me voit de loin. Moi j'attends juste une chose, c'est comment elle va vieillir. Après je pense que ça va très bien le faire. Mais non, elle est très bien réglée, elle est, euh, elle est efficace, ouais, ce que disait, tous ces problèmes de buzz qu'on peut retrouver chez certaines. Euh, Marc, euh, là ouais, on l'a branché, a pas ça du fait plaît quoi, directement et, et ça euh... se met dans le mix. C'est ouais, un truc hyper passe, important euh... quand on a tendance à jouer des basses. On a soit tendance à arrondir trop le son et avoir juste un boom boom sans définition ou l'inverse. Là, le, le côté vraiment cool encore une fois de l'EQ, c'est que euh, bah, ça rentre direct dans le mix. Tu prends ta place. Mais après il y a ses doigts aussi hein, quand même. Il <rire> n'y a pas non, que l'instrument. Non, l'instrument <rire> m'aide euh, à développer au maximum mon kiff. Donc ouais, on a sa petite sœur, la ou petite sa sœur. grande sœur, je sais pas. À bah, l'arrivée avant, donc grande, grande sœur, grande on sœur. Dire, ouais. qui est extraordinaire aussi. Enfin, c'est les mêmes modèles, c'est euh... le même modèle, fantastique, efficace. Tout Il y a un peu de tout, hein. on a deux, un type strato, pour résumer, où c'est de la guitare à donc 5 positions, ce qui permet d'avoir un peu tout type de son, un son bien chaud en haut qui est assez, assez cool, en bas pour euh, le double bobinage qui est assez mortel quand on rentre dedans en type solo, euh, ce qui fait qu'il y a une belle présence, et surtout, bon, celle-ci est merveilleuse, je la joue sur scène, mais laissez-moi vous montrer notre merveille, Attends, je l'avais parce que c'est un peu le bling bling du musicien. Tu vois, je ne porte pas de bagouze, je ne porte pas de collier, je même pas le permis voiture, par contre, j'ai de belles guitares. Et donc, elle, elle est super, elle, elle est vraiment super, hyper légère. Pareil, le même type de réglage que sur la basse où on est très proche du manche, donc très peu d'efforts et euh, on a juste fait une petite modification parce que j'ai l'habitude, plus des simples bobinages en son clair qui permettent d'avoir une meilleure compression et une meilleure définition. Et euh, donc, on a mis des P90 qui ressemble à des doubles mais en fait c'est des simples et euh, on a le gnack du rocker et en même temps la rondeur et la compression du funk donc c'est vraiment la guitare idéale et elle est très légère. Moi j'ai pas de conseil, j'ai juste envie de dire éclatez-vous quoi. Ouais, il faut bosser son kung-fu quand même hein. <rire> euh, Moi, je joue quand même 6 heures de guitare par jour, toujours Et ça fait, j'ai 37 ans, ça va faire euh, plus de 25 ans que je fais de la gratte. Je joue 6-7 heures par jour minimum pour entretenir, pour euh, trouver des nouveaux trucs. Et en plus, euh, bah, comme T-Brume mais tout ça bien, bah, je suis toujours hyper confortable et très douce pour du coton. Merci.